ah ah sous-titrage <sweak> <sweak> Qui es-tu apparu? Es-tu moi? Tu es moi, évident pour toi, ton imagination, que je viens d'être apparu, disparu, un jeu pour toi, semble-t-il toi et moi sans papa les mêmes. Tu te tiens loin dans le lointain, comme un mirage apparaît disparaître, déclarant à moi des mon autre moi. Mais pourtant je l'avoue Je me sens En deux, en trois Mon autre moi Se tenant loin de moi Et en même temps Mon autre moi La clé de ton cœur Donne-la moi Amour, ta nature a changé, tu me le dois. Plus de balade, reste quoi de moi Je suis toi, tu es moi, demeurer en toi. Je suis à toi, mon amour, m'échapper. C'est difficile maintenant, hein, amour. Qui es-tu À part. Tu l'as expliqué. Tu es moi. Tu es moi. Mm. Tu es moi. Mm. Évident pour toi. Ton imagination. Toujours bien et tout. Apparu disparu Un jeu pour toi, semble-t-il Toi et moi, son papa Les mêmes Tu te tiens loin Dans le long terme Appareil, Déclare à moi D'être mon autre moi, Mais pourtant je l'avoue, Je me sens fondu. Mon autre moi, Se tenant loin de moi, En même temps, En moi, Mon autre moi a revendiqué, la clé de mon cœur, donne-la-moi. Ta nature doit changer, amour, tu me le dois. le baladeur, tu dois rester de moi. Je suis toi, tu es moi, demeurer en toi. Tu es à toi, oh, mon amour. Échapper, plus jamais. Entendu. Qui es-tu Tu es moi, tu as dit que tu es moi. Mmh. Tu es moi. Tu es moi. Évident pour toi. L imagination toujours bien d'être tout a pas disparu semble-t-il oh croyez moi ce n'est sont pas les mêmes mmh. tu te tiens loin dans le lointain comme un mirage apparaît, disparaît, déclare à moi d'être mon autre moi, mais pourtant je l'avoue, je me sens fondu pour toi, mon autre moi, se tenant loin de moi. En même temps, moi, mon autre moi a révancé. La clé de ton cœur, donne la moi. Ta nature doit changer, amour, tu me le dois. Le baladeur, reste près de moi. Je suis toi, tu es moi, demeurer en toi, je suis à toi, mon amour, m'échapper, n'y pense plus. Et tu Tu es moi Tu es moi mm. Tu es moi évident pour toi dans l'imagination toujours bien d'être apparu, disparu, toi et moi sans pas de même. Je tiens loin Dans le lointain Comme un mirage apparaît Et disparaît déclarant moi D'être mon autre moi Mais pourtant je l'avoue Je me sens toi mon autre moi se tenant loin de moi en même temps en moi mon autre moi revendiqué la clé de vos donne la moi je te veux près de moi pour toujours plus de balade, mon amour reste près de moi je suis à toi tu es moi demeuré en toi je suis à toi mon amour mais ça n'y pense plus